salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto alors aujourd'hui un tuto suite à la demande d'un abonné pour faire un petit système très simple de sauvegarde euh, de jeu enfin fait, de la progression en fait donc ici euh, pour ce faire j'ai pris e evan le, des standards à 7 hein, euh, et j'ai mis des planes de couleur pour simplement sauvegarder à un moment donné et voir qu'on qu recharge en fait et qu'on arrive bien au même endroit alors j'ai mis un petit menu, je vais vous montrer un petit peu le script, et j'ai aussi une scène de menu qui va me permettre en fait ici de démarrer le jeu. Alors je ne me suis pas embêté, j'ai juste mis un bouton low at game, évidemment j'aurais pu mettre euh, new game, exit et tout ce que vous voulez, euh, et c'est très moche, mais le but est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Donc au niveau de ma scène level, ici on peut voir que j'ai euh, donc une light sur vous First Evan, le first person controller, des standards assets, des plateformes, ici où j'ai mis mes plateformes, mes planes en fait. Un menu canvas qu'on peut voir ici avec un panel à l'intérieur et ici le bouton d'enregistrement et ici deux autres boutons euh, options exit qui sont euh, juste décoratifs qui ne servent à rien je voulais pas simplement mettre un seul bouton ça faisait un peu laid donc ici ce qui va nous intéresser c'est le bouton save euh, et donc ici j'ai ma caméra avec un script smooth follow qui va me permettre de suivre evan alors comment j'ai fait ça je vais mettre un maxi on play en fait on va pouvoir diriger evan sans aucun souci euh, et euh, quand j'appuie sur échappe j'ai la possibilité en fait d'afficher le menu le jeu s'arrête si j'appuie sur les touches et euh, ici je vais pouvoir faire save game pour enregistrer en fait option exit ne sert strictement à rien et si j'appuie sur échappe je repars dans le jeu Bon, alors, le but, c'est de, de faire un petit système assez simple. Hein. Je, je n'ai pas fait quelque chose de complexe. Euh, évidemment, ce menu, euh, vous pourriez euh, l'utiliser autrement. En fait, le principal, c'est de comprendre, de voir comment le code va fonctionner. Donc ici, je vais enlever le Maximize on Play et je vais vous montrer comment j'ai fait simplement ici. Donc, j'ai mis un menu, un script, pardon, que j'ai appelé Save Script sur le Canvas menu, en fait, qui à l'intérieur possède le panel. Alors, on peut voir que dans ce script, j'ai un champ public euh, Panel et en fait, j'y glisse mon panel. Et qu'est-ce que je fais Donc pour afficher, et euh, en appuyant sur la touche échappe, c'est assez simple. Donc ici on peut voir euh, mon, ma variable publique panel menu qui est de type game object que j'ai gli j'ai glissé dans mon panel. J'ai une variable de type boolean qui s'appelle affiche qui est égale à false qui est privée. Au start, je vais désactiver automatiquement euh, mon panel pour pas qu'il soit visible. Et dans l'update, en fait, je teste la touche échappe. Si j'appuie sur la touche échappe, j'inverse la valeur de, le, du, de ma variable affiche qui est de boolean, donc elle va passer de true à false et de false à true, et euh, en fonction de sa valeur, en fait, je l'affecte au set active du panel, comme ça, ça la, la passe à true ou à false, elle ça l'affiche ou ça le, le désactive, pardon. Et ici, en même temps, euh, si euh, « affiche » est égal à « true », ça veut dire donc, que j'affiche mon menu. À ce moment-là, je passe le time, « time.timescroll à 0 pour stopper le jeu. en fait. Et euh, sinon, eh ben, je le repasse à 1, comme ça, je redémarre le jeu correctement. Donc, rien de bien compliqué au niveau de ce script. Maintenant, on va voir comment on peut faire euh, pour déjà sauvegarder euh, notre... Euh, alors, qu'est-ce que c'est ça Hop, on va l'enlever, pardon on va déjà voir maintenant comment on peut faire pour sauvegarder. Donc évidemment, je vais devoir créer une méthode publique dans mon script. Donc Je vais la créer ici euh, en dessous. Donc public void, et je vais l'appeler save, save tout court. Voilà. Et donc j'enregistre, et maintenant, évidemment, au niveau de mon panel et de mon bouton, Ici, j'ai euh, déjà un, un événement de clic, donc je fais un petit plus tout simplement. Je glisse mon canvas menu parce qu'il possède ce script et je vais chercher ici save script et j'ai ma méthode publique save, que je, pu, que je peux lancer en fait tout simplement quand je clique sur save. Donc ça c'est réglé. Maintenant, comment va-t-on faire Alors il y a plusieurs méthodes pour faire ça, je vais en utiliser une qui est très simple. Je vais tout simplement utiliser player playerpref pour stocker euh, dans la machine les positions, enfin, tout ce que je veux sauvegarder, en fait. Donc, ça va être assez simple à utiliser. Pour ceux qui ne connaissent pas Player Pref, je vais encore vous le présenter, mais je l'ai déjà fait dans pas mal de tutos. Euh, donc, on va déjà devoir sauvegarder le niveau, c'est-à-dire le nom de la scène. Donc, pour ça, je vais devoir importer ici le namespace scène management, pardon, donc point Scène Management pour pouvoir euh, récupérer, en fait, parce que là je ne vais pas charger, mais je veux récupérer le nom de la scène. Donc pour ça, je vais créer tout de suite, je vais utiliser Player Pref. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Player Pref, ça permet en fait, si vous faites un, un set, vous avez les set float, set, inset string, ça va permettre en fait de décrire sur la machine que ce soit euh, ici sur le PC dans la base de registre, en fait sous, sous une étiquette je dis tout une étiquette mais c'est plutôt une, une, une clé on les appelle ça donc par exemple ici cette string je vais écrire une clé de type string entre parenthèses on me demande le nom de la clé donc je vais l'appeler tout simplement scène parce que je vais stocker le nom de la scène et en virgule on me demande la valeur et donc la valeur ici ça va être le scène manager euh, point get active sen, donc ça, ça va me permettre de stocker dans la base de registre, en fait, sous la clé scène, le nom tout simplement de la scène, que je vais pouvoir rappeler ensuite. Alors, vous avez les set strings, vous avez les 7 int, vous avez euh, tout ce qui manque c'est les bols. Mais bon, c'est pas très gênant parce qu'on fait un 7 int, on le passe à 0 ou à 1, ça revient au même, ça fera euh, true ou false. Donc là, euh, j'écris. Euh, alors le gros avantage pour ceux qui ne le savent pas du PlayerPref, c'est que euh, c'est multiplateforme. Que ce soit sous un, un terminal Android, une tablette, euh, n'importe quel système Linux ou autre, ça va toujours l'écrire à un endroit donné. Euh, et euh, ça va être capable, à l'inverse, on va utiliser le get string pour aller chercher cette valeur ensuite. Donc, maintenant, je vais devoir ici stocker, euh, bah, ce qui m'intéresse, c'est les, les positions. En fait, je vais devoir au niveau du save stocker tout ce qui m'intéresse. Donc ici, je vais faire un set float parce que là, ça va être euh, une... Position, en fait, je vais récupérer la position X, Y et Z de mon player, les trois axes, et donc je vais faire tout simplement sous X, et euh, du coup, je vais devoir récupérer euh, la position ici, le transform position.x de mon player. Le problème, c'est que là, je n'ai pas encore déclaré, donc je vais ici déclarer un public GameObject, tout simplement, que je vais appeler player. Et je vais faire un CTRL pour tout de suite le glisser dedans parce que je vais l'oublier sinon. Donc au niveau de mon script, alors si ça compile, j'ai une erreur. Alors oui c'est ça, donc ici on va supprimer ça, j'enregistre. Ça compile, on peut le voir, et là donc je vais glisser mon first person controller ici dedans. Donc maintenant je vais pouvoir agir dessus, enfin au moins récupérer ces données. Donc je recommence, donc playerpref.com cette flotte, je vais récupérer, euh, écrire pardon une flotte, euh, je vais la nommer en fait la clé X, et ça va être quoi sa valeur Ça va être player.transform.position.x. Et évidemment, je vais devoir faire ça maintenant pour les trois valeurs, c'est-à-dire le Y et le Z. Donc ça va être assez simple, du copier-coller. Et ici, on va s'occuper du Z. Comme ça, on a vraiment sa position et ses trois axes. Alors là, on va se limiter à ça. Mais vous pourriez, pendant le save, si vous voulez récupérer d'autres valeurs pour les recharger, que ce soit des points ou autres, évidemment, il faudra le gérer dans votre jeu et dans votre code. Mais euh, ça, ça fonctionnera de la même manière. Dans cette méthode d'enregistrement, ici, on va stocker tout ça. Alors, je fais un CTRL S et on va tester ça tout de suite. Donc, je vais faire Play. Je vais, euh, peu importe, je vais ici faire un save game, voilà. Donc évidemment rien ne se passe et je quitte. Alors pourquoi je fais ça Maintenant on va aller voir dans la base de registre si c'est bien écrit et pour ceux qui ne connaissent pas PlayerPrefs, comme ça par la même occasion vous saurez où sont stockées ces valeurs. Donc ici je vais dans par défaut ici défaut compagnie alors la clé pardon donc current user software et ensuite vous trouvez le dossier Unity. Et ici, moi, c'est défaut compagnie. Alors, bizarrement, ce n'était pas là avant. Alors, je pense que c'est dû à la nouvelle version. Mais sinon, vous faites simplement une recherche ici. Et vous cherchez la défaut compagnie. Pourquoi défaut compagnie Parce que si vous allez ici au niveau d'unity et du byte setting... Euh, dans le player setting par défaut ici la compagnie name s'appelle alors si vous l'avez pas modifié ça s'appellera défaut compagnie mais si vous l'avez modifié ça s'appellera comme vous l'avez modifié évidemment et donc si je vais au niveau maintenant euh, d'ici j'appelle ça tuto checkpoint parce qu'à la base je voulais faire un checkpoint mais c'est pas ça mais enfin bref c'est ici on peut voir que j'ai bien ici une scène qui est sauvegardée si je fais un double clic on peut voir level 1 donc encore une fois, le player press c'est bien, mais c'est très facile à, à pirater parce que qu'ici je pourrais mettre level 2 si je connais le nom de la scène ou autre, et donc ce serait assez facile. Et on peut voir que j'ai bien x y z. Alors il y a des méthodes, allez voir dans mes tutos, il y a une méthode pour protéger ça euh, avec du cryptage euh, qui est assez efficace, euh, parce qu'après si la valeur est modifiée, ça ne fonctionne plus donc allez voir dans mes tutos si vous voulez protéger ça un peu, un peu mieux et c'est vrai que le player pref est utile euh, enfin je trouve que c'est assez simple d'utiliser le player pref dans, dans ce cas là, donc là on a vu qu'on a bien sauvegardé la position, donc là au niveau de la scène et du script c'est suffisant, je ne dois pas en faire plus maintenant euh, ce que je vais devoir faire c'est euh, trouver une solution ici au niveau euh, alors je vais faire un save et je vais charger mon menu c'est au niveau ici du menu, J'ai aucun script enfin ici on peut voir que j'ai qui reste mais on va on va créer un script et on va devoir en fait du menu pouvoir devoir trouver une solution pour, pour aller charger non seulement la bonne scène mais aussi euh, positionner ensuite le player et rétablir en fait les valeurs si c'est le score et autres vous aurez les rétablir là on va rétablir que les positions donc ce qu'on va faire on va créer ici un script qu'on va appeler euh, menu script on va l'affecter tout de suite à notre canvas on va faire pareil et euh, on va éditer tout de suite, on va simplement faire dans le menu script une méthode publique qui va nous permettre euh, donc je vais supprimer ça, voilà, et on va ici euh, mettre une méthode publique qu'on va appeler load load load load load load game, allez. ouais allez load game, peu importe, je ne vais pas mettre load scene parce que ça va poser problème. Et donc, euh, ici, on va charger tout simplement la sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire On va devoir déjà utiliser le Scene Manager de nouveau ici, là, pour charger la scène. Donc, on va lancer l'Unity Engine. Scene Management. Ici, on va importer le namespace pour pouvoir l'utiliser ici. Donc, premièrement je dois lancer menu. Pour ça, il faut que je vérifie déjà si euh, ça existe, s'il y a une sauvegarde, parce que s'il n'y en a pas, je vais être embêté. Donc pour ça, je vais utiliser une condition, je vais faire un if sur player PlayerPref, et PlayerPref a une euh, propriété qui s'appelle ASCII, qui permet de vérifier en fait si une clé existe. Et là, je vais bah, aller vérifier par exemple, je pourrais vérifier la scène, mais je vais aller vérifier le x, peu importe, du moment que j'ai une coordonnée, ça voudra dire qu'il y a une sauvegarde. Et donc, si il y a une clé, si donc la cette valeur existe à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser mon scène manager pour charger la scène. Et quelle scène eh bien, Je vais aller chercher donc avec playerpref.get à l'inverse de tout à l'heure où je faisais des sets, maintenant je fais des get. Et là c'est le nom de la scène, donc c'est un string, un get string, entre parenthèses, le nom de la clé, je l'ai appelé scène. On a pu voir d'ailleurs que dans la base du registre, c'est sauvegardé sur level 1. Donc ça, ça va me permettre euh, de charger la scène. Mais euh, je ne vais pas pouvoir agir sur mon player d'ici. Donc ce que je dois faire, c'est trouver un système pour euh, qu'ici, euh, au chargement, euh, par exemple, de ce script, de ma scène 1, enfin, de la scène que je lance en particulier, donc si le script... Euh, on va faire ça au start. On va vérifier en fait si on est par exemple si le, le, le, le joueur a cliqué sur l'OAD, si on est en mode l'OAD, on va dire, ou si on est en mode normal on charge, on fait play et c'est tout. Alors, comment on peut faire ben, On va toujours on va utiliser de nouveaux player pref. En fait, ce qu'on va faire, on va euh, ici au moment où le joueur clique sur l'OAD, on va ici euh, faire un player pref et on va écrire 7. Et on va utiliser un hint, je vous le disais parce qu'il n'y a pas de boule. Et on va appeler ça, On va donc la clé on va l'appeler l'OAD et on va lui affecter 1. Comme si c'était un boolean, comme ça c'est égal à true. Alors le problème, vous allez me dire, c'est que s'il clique une fois sur l'OAD, à chaque fois ça va faire ça. Oui. Donc pour pallier à ça, tout simplement, au chargement de la scène, du menu, ici on va passer exactement le, la clé l'OAD en fait, on va la passer à 0. Comme ça, à chaque fois que je charge le menu, ben bah, euh, j'ai pas de valeur, en fait, je vais être à 0, je vais être à falls, on va dire. Et donc, si mon joueur, et là, c'est pas le cas, dans mon, dans mon, mon tuto, j'ai pas de lancer le jeu, par exemple, new game, mais euh, s'il fait un new game euh, et que je charge donc le, le level 1, j'ai juste à tester maintenant la valeur euh, de ça. Parce que, étant donné que la, le menu se charge, ça met à 0. Et donc, s'il si, euh, ne clique pas sur mon bouton Load, load pardon, euh, cette valeur ne passera pas à 1. Donc, en fait, si elle passe à 1, c'est que je suis bien, que c'est que le, le, le joueur a appuyé sur Load et que donc je dois charger la scène. Donc, pour ça, ici, au niveau du start, ça va jouer ici, tout simplement. On va vérifier euh, que le script en fait que la, cette valeur existe, donc alors on va faire if, et là on va tester player pref de nouveau, donc, et là on va aller chercher un int, le int, l'étiquette s'appelle load, donc on va dire qu'ici, si load est égal à 1, à ce moment là, ça veut dire qu'on est bien en mode chargement, donc qu'est-ce que je fais Donc ici je mets si load, pardon, excusez-moi une absence, euh, et donc ici on va récupérer bah, nos positions, donc ici je vais déclarer une float x qui va être égale à quoi à get euh, player pref, pardon je vais aller récupérer mes valeurs tout, tout à l'heure je faisais des set, maintenant je fais des get donc get float, et ici bah, il s'appelle x, on l'a appelé x pour l'axe x, et évidemment on va répéter l'opération pour, pour le y et pour le z donc je fais un copier-coller pour gagner du temps hop Ici je passe en Z et ici aussi. Donc j'ai ici mes trois valeurs. Et du coup maintenant je n'ai plus qu'à déplacer mon player. Faire un player.transform.position est égal à quoi? On va mettre un new vector 3. Et évidemment, on a nos arguments X, Y et Z. Donc ça, ça va le déplacer à l'endroit où je l'ai sauvegardé. Alors. Ici, je m'occupe que des positions, mais si euh, au moment du save ici, vous, vous voulez euh, sauvegarder, alors je vais essayer de le retrouver, pardon, euh, hop, ici plus bas, si au moment du save ici, vous enregistrez, moi j'enregistre les positions et le nom de la scène, parce que il faut bien savoir quelle scène on va charger et quelle position. Mais vous pouvez aussi sauvegarder d'autres valeurs, que ce soit les scores ou des vies ou tout ce que vous voulez, ce sera à ce moment-là qu'il faudra, qu faudra le faire. Mais là, on va s'occuper que de la position, euh, je pense que du coup, ça va répondre à la question qui m'a été posée. Donc, ici, si je ne me trompe pas, ce script devrait fonctionner. On va tester ça sans plus attendre. Donc, je vais, euh, évidemment, je ne peux pas mourir, tout ça, J'ai pas fait un jeu complet. Donc, je vais aller au level 1, je vais enregistrer ici cette scène. Alors, par contre, je vais affecter, je ne sais pas si au niveau du menu, je vais vérifier que j'ai bien affecté ici, et je ne l'ai pas fait, j'ai bien fait. Donc, je glisse ici mon canvas pour l'événement de clic Et je vais aller chercher maintenant ma méthode publique, Loadgate. Alors, la première chose que je dois faire pour savoir si ça marche, c'est déjà de lancer ici euh, mon jeu. Et je vais aller positionner Evan, par exemple, ici euh, sur la dalle jaune. J'appuie sur échappe, je fais save. Et évidemment, maintenant, je peux que ne peux quitter. Donc là, j'ai enregistré. En théorie, si je load à partir du menu, je dois arriver en fait sur la cage jaune. Je vous rappelle que si, si je fais play, évidemment, je reste au même endroit. Hein, je suis sur la cage rouge au centre. Donc ici, on va tester tout de suite avec notre menu. On va faire play. Alors par contre au préalable il faut vérifier étant donné qu'on utilise le scene manager que ici, alors on peut voir que j'ai une scène level 2, que vous avez bien dans votre byte setting ici dans votre scène in byte le menu et le level parce que j'utilise le scene manager sinon vous allez avoir une erreur. Et donc ici je fais play et je fais load et on peut voir qu'Evan est bien euh, sur la dalle jaune sans aucun souci. Alors par contre j'ai un petit problème de caméra ça me fait ça souvent mais c'est pas très grave. Alors ici, euh, pas de caméra, un petit problème de couleur. Je sais pas si vous, je pense que vous le voyez à l'écran. Ça me fait ça assez souvent quand je cherche, je ne sais pas pourquoi. Et donc ici, je vais déplacer Evan et je vais aller le mettre sur la dalle ici blanche en plein milieu. Je vais faire échappe et je vais faire save game. On va recommencer l'opération. Ici, je fais play et donc je devrais être sur la dalle blanche et ça fonctionne très bien, on peut voir que donc je suis bien euh, rechargé, en fait c'est assez logique, je recharge au niveau de la scène sa position qui a été sauvegardée, mais je pourrais recharger comme ça pas mal d'autres choses, enfin tout, euh, euh, d'autres données comme des points, etc, Ce sera à gérer en fonction de ce que vous voulez faire. Alors on peut aller un peu plus loin, par exemple ici, je vais carrément ici dupliquer euh, cette scène, et je vais l'appeler level 2, et pour la différencier, on va simplement ici enlever... Euh, alors, j'ai enlevé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ouais, C'est la caméra. Donc, on va enlever ici ça et ça. Voilà, on va les laisser que les deux planes pour tester, pour voir si ça fonctionne aussi, si je change de scène. Donc, évidemment, la première chose à faire, c'est que je dois aller dans mon byte Setting et ajouter mon Level 2. Sinon, je vais avoir un souci pour charger la scène. Alors, je vous rappelle que le script, de toute façon, c'est les mêmes ici. Hein. Donc, le script qui est sur le menu Canvas, c'est le même. Donc, il est censé récupérer le nom de la scène et tout ça. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, maintenant, je vais sauvegarder ma position ici, euh, alors oui là c'est un petit problème euh, alors pourquoi ça fait ça, je suis bien sur le level 2, je save euh, je pense que c'est parce que oui effectivement si, si je lance mon level 1 Oui. Euh, étant donné j'ai pas lancé le menu je garde la, la, la position euh, donc je suis obligé de relancer le menu au start en fait je passe ma variable ad à 0 ce qui fait qu'elle est à false. et maintenant si je relance mon level 2 il n'y a pas de souci je vais rester au même endroit parce qu'il a plus de il n'y a pas de souci il y en a quand même un euh, on va vérifier alors je relance ici hop on va aller voir dans la base de registre ce qui se passe Si cette variable a bien été modifiée ou pas, alors ici j'ai bien load et elle est égale à 1. Alors pourquoi il ne le passe pas à 0 Ça c'est assez bizarre. Alors on va aller voir au niveau ici du script. Donc c'était le menu script. Donc au start je passe bien ici ma variable à 0. Alors ça c'est étonnant. Voilà donc normalement si je rafraîchis. Voilà, elle est bien à zéro. Alors, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure il ne me l'a pas fait. Les mystères de l'informatique. Donc, si je retourne à mon level 2, vous voyez que je suis obligé d'attendre un petit peu. Euh, du coup, sinon, j'ai des problèmes de lumière. Et donc, si je suis bien au centre et je vais aller sauvegarder ma position. Ici, on a pu voir que je démarre bien sur la dalle rouge. Et je vais ici sauvegarder ma position sur la dalle verte. Je vais faire exit. Enfin, alors, exit ne sert à rien, c'est des boutons de déco. Et donc, je retourne au niveau de mon menu. Et si je fais un load game, je devrais être donc chargé au level 2 sur la dalle verte. Et c'est exactement ça qui se passe donc on peut voir que ça fonctionne sans problème un petit système très simple mais euh, qui marche alors voilà euh, donc je vous remonte vite fait je vous explique vite fait mais bon je pense que c'est pas bien complexe après il faudra adapter donc au niveau du menu ici on utilise PlayerPref de nouveau pour créer une clé load qu'on passe à 0 à chaque chargement de la scène, le 0 correspond à, à false on va dire, étant donné qu'on n'a pas avec PlayerPref la possibilité d'écrire des booleans au niveau euh, de la méthode publique ici, je vérifie qu'il y a bien une clé par exemple qui est X, mais ça pourrait être scène aussi, euh, parce que là c'est le cas où je n'ai fait aucune sauvegarde. Et donc s'il euh, y a bien une, une, une valeur, j'écris tout de suite euh, ma clé euh, Load, je la passe à 1 pour la passer à tout, étant donné que au chargement de la scène, euh, comme ça je sais que je dois déplacer et rétablir les valeurs. Et ici, au niveau du scene manager, bah, tout simplement, je vais chercher la clé scene en fait qui lors dans l'enregistrement stocke le nom de la scène, tout simplement. Et donc au niveau du save script, on l'a vu, c'est aussi assez simple. Euh, donc ici, euh, au start. Je vérifie que la clé Load existe et, et enfin qu'elle est, qui est, est égale à 1. Si elle est égale à 1, ça veut dire que je dois charger mes données qui sont stockées dans mes player pref. Et donc je vais chercher la variable x, y et z grâce à un getFloat ici, avec les clés correspondantes. Et je déplace tout simplement ici mon player. Et pour la sauvegarde, on a vu que c'était relativement simple. Ici, euh, bah, je fais des player pref sur chaque valeur que je veux stocker. Et si par exemple j'avais un score à stocker, je ferais un player pref. Uh, point set int par exemple, si c'est pas un des nombres à virgule, et ici par exemple je créerai ça sous point, et puis ici bah, j'affecterai ici uh, ma variable uh, en, à cette clé point que je pourrais restaurer ensuite ici uh, tout simplement au start, donc c'est pas bien compliqué. Voilà, donc on peut refaire un petit essai en plein écran, et vous allez voir que je vais avoir un petit souci de couleur. Load game, voilà. Et ici, on a bien Evan, qui est tout foncé, mais euh, qui fonctionne très bien, qui est spawné au bon endroit. Enfin, qui n'est pas spawné, qui est, qui est chargé, on va dire, au bon endroit. Imaginons ici que je veux le mettre dans le coin, ici. Voilà, je vais ici faire échappe, je fais save, je quitte et je relance ma partie. Et on va voir quand je vais charger, je serai bien chargé au level 2 dans le coin. Voilà, aucun souci. Évidemment, si vous passez sur le level 1, vous refaites une sauvegarde Alors je vais faire une sauvegarde ici euh, euh, dans le coin ici euh, vert, voilà allez on va pas se mettre trop loin hop, je fais save, je quitte je relance et donc je devrais être chargé alors pardon, je relance pas ça, je relance maintenant ma scène de menu Hop, et je suis bien rechargé dans le coin du placard Et on va vérifier qu'on est bien sur le level 1, tout simplement parce qu'on aura les autres couleurs. Voilà, on a que deux dalles sur l'autre level. Donc, on est bien chargé au bon endroit. Donc, voilà, c'est tout. J'espère que ça va répondre à la question qui m'a été posée. C'est assez simple à mettre en œuvre. Euh, ce pas compliqué. Après, évidemment, ce sera adapté en fonction de ce que vous voulez faire au niveau... Euh, au niveau de votre euh, de votre jeu, je vous dis, les points, autres, on peut stocker pas mal de choses, alors par contre, l'un gros inconvénient de player pref c'est que, euh, oups, pardon, euh, le gros inconvénient de player playerpref, c'est que vous allez être, euh, les données sont en clair, donc si vous voulez vraiment utiliser ça et protéger un petit peu, euh, vous allez au niveau de, de mes tutos, vous allez voir que vous avez un système de cryptage avec playerpref, enfin, j'avais mis ça en place il y a quelques temps, donc ça, ça permet, ça fonctionne. Après, il y a d'autres solutions, vous pouvez utiliser une base SQL pour stocker les données bon après pour si peu je pense que c'est pas nécessaire ou tout simplement un fichier, ça pourrait marcher aussi un fichier qui serait stocké à côté du jeu, qui, de, qui stockerait les données mais qui serait aussi, qu'il faudrait crypter dans tous les cas, donc autant utiliser PlayerPress c'est peut-être un peu plus facile voilà, donc euh, bah, j'espère que ce tuto va vous plaire je voilà au niveau, euh, je tenais à vous dire que donc au niveau du site ça commence à avancer, le nom de domaine est là on va pouvoir faire les choses un peu mieux euh, et on va aussi euh, vous aurez accès aux scripts comme ces scripts là plutôt que de les retaper je vais les mettre en dispo euh, dans une rubrique il y aura une section qui va être destinée à ça euh, qui va vous permettre en fait de télécharger soit les scripts soit peut-être même les assets si elles sont pas trop lourdes euh, on verra comment on opère mais au moins vous aurez déjà les scripts ça vous évitera de, de parce qu'on me le demande souvent mais aujourd'hui c'est un peu compliqué il faut que je les charge sur un espace ça marche pas bien donc avec le, le, le site ce sera un peu plus simple voilà donc moi je vous dis à bientôt, surtout un petit like sur la vidéo, abonnez-vous c'est très important et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye